Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque site. Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour le mois de janvier 2020. Pour vous, chère Balance, le regroupement de planètes est dans votre quatrième maison. Et maintenant, Mercure vient de se joindre à toute la gang qui est dans le Capricorne euh, durant les euh, dernières années. Vous auriez eu des conflits avec certains membres de votre famille maintenant, avec Jupiter dans cette maison. Et Vénus, votre gouverneur qui est dans votre cinquième maison, celle à travers laquelle nous, obtiendrons, euh, euh, nous obtenons la joie et le plaisir, vous aurez un sentiment interne très doux et vous incitant à résoudre les conflits avec ces membres de votre famille qui pourraient être des frères, des sœurs ou des parents. Vous pourriez voyager pour rencontrer ces membres de votre famille ou les recevoir pour une visite chez vous. Vous pourriez aussi faire des changements dans votre foyer pour lesquels vous pourriez avoir à débourser des montants d'argent. Avec l'éclipse euh, lunaire euh, dans votre dixième maison, dans le cancer, le 10 janvier, vous allez commencer à partir de ce mois-ci et durant les prochains Six mois à recevoir les résultats et les fruits de vos efforts au niveau professionnel, au niveau de votre carrière. Votre image publique et votre réputation au boulot sera au beau fixe et votre performance sera un exemple aux autres à suivre. Et ceux parmi vous qui ont euh, ou qui sont en études, ils commenceront à avoir les résultats tangibles de ces études. Le 13 janvier, Mars euh, en Sagittaire, votre troisième maison, faisant un carré avec Vénus qui vient d'entrer dans les poissons, votre sixième maison, vous vous verrez obligé ou bien désireux d'entreprendre des études ou des formations pour améliorer, Certaines compétences et ce, afin que vous puissiez vous, euh, exécuter vos tâches plus efficacement et les énergies durant cette période seront très propices pour ça. La nouvelle lune qui aura lieu dans le verso, dans votre cinquième maison, le 24-24. Janvier est une très bonne nouvelle, est une excellente opportunité pour un nouveau début ou pour travailler sur une nouvelle idée ou si vous travaillez dans le domaine artistique, c'est un bon moment et les énergies sont très propices pour commencer une œuvre d'art maintenant. Ceux parmi vous qui lancent des petits projets lucratifs à court terme, cette nouvelle lune vous offrira une très belle énergie pour ce genre d'activité. Et ceux parmi vous qui sont désireux, désireux de concevoir un bébé, les énergies durant cette période seront très propices pour ça. Mais si vous ne le désirez pas, il faudrait porter une attention particulière à l'heure.